On arrête tout, j'ai trouvé le jeu à tester Et salut à toi, c'est Saraya Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Call of Duty Non non non non non, en fait euh, je me respecte un peu Je tiens à m'excuser pour cette blague auprès de la communauté des joueurs Call of Duty C'était encore une blague Les joueurs Call of vous pouvez manger votre merde en réalité aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Time Rhymeside, c'est un jeu que j'ai trouvé pour une valeur de 10€ sur Steam. Et je pense que dans les jeux indépendants, il y a des trucs qui te trompent pas. Tu vois quand tu lances le jeu et que t'as cet écran d'accueil, tu sais que tu t'es fait baiser. Tu sais que le jeu ça va être de la merde. Et qui c'est qui au final joue à ce jeu de merde C'est moi you are to die Mais putain c'est si dur que ça de faire une cinématique Le jeu vient pas peine de commencer Je suis déjà perdu Donc en résumé je sais pas pourquoi On a un pistolet, il y a des zombies Et une petite fille qui semble être la méchante Et pendant ce temps là il y a des textes qui pop de manière complètement aléatoire Pour te dire Dirigé par Jason Welch Jason, Jason, Jason Si tu m'entends, ne stipule jamais la réalisation de ce jeu dans un CV. Parce que si tu le fais, tu pourras être embauché que dans un cirque. Parce que t'es qu'un putain de clown Jason, t'es qu'un putain de clown Et je me pose une question, si la petite fille qui dit genre tu veux mourir, c'est la méchante. Pourquoi quand elle est devant moi je peux pas la tuer Bon, c'est pas grave, j'ai tué tous les zombies, je vais continuer mon chemin. Et là, je sais pas pourquoi, je meurs. Je meurs en faisant rien, je meurs en marchant. Ah ok, en fait ce qu'on était en train de jouer c'était juste un flashback Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir une cinématique Non non non, non. en fait, il a pas de cinématique hein. le, le jeu continue comme si de rien n'était euh, Tu réapparais dans un couloir avec des barils en feu D'ailleurs dans ce jeu, le feu il a pas l'air de faire trop trop trop mal hein. C'est un feu mais un gentil feu quoi Et tant qu'on parle des trucs what the fuck Le personnage qu'on joue fait des sauts incroyables Le mec, le Mont Everest, c'est sa pute Et vous non plus, parlez pas du jeu dans votre CV Bon après tu continues un petit peu et là... Qu'est-ce qui se passe Une cinématique Une cinématique putain Help me. She she will kill you. She will kill all of us. Don't let her get me. I'm the one dead. It all went to hell. The whole plan. En fait, euh, c'était pas si mal, sans cinématique. Après, il nous a quand même appris que la petite fille qui veut nous tuer, bah, c'est notre fille. Je m'en bats les couilles. Après ça, s'ensuit un certain nombre de screamers complètement ridicules et complètement pas effrayants. Oh mon dieu, une petite fille qui court Je marche à quatre pattes parce que je suis conne Je suis un ninja, et je peux marcher sur le plafond comme Spiderman Attends, là, elle vient de disparaître dans le plafond, mais en mode complètement mal fait. Et, et arrêtez-moi si je me trompe, mais elle a une tête de bite Bon, je vais arrêter de me concentrer sur le déroulement chronologique du jeu, et je vais un petit peu parler des petits bugs du jeu qui font que c'est de la grosse merde. Le premier point, c'est pas un truc non plus ultra grave. En gros, dans un jeu, la musique, c'est un petit bout qui se répète en boucle, de façon à ce que le joueur se retrouve pas comme un connard sans musique. Alors que eux... Ils s'en sont complètement battus les couilles. Ils ont mis leur musique, et puis à la fin de la musique, eh ben, il te reste que les bruitages. Et je pense que j'ai pas besoin de plus développer. Les images parlent d'elles-mêmes, en fait. Au final, ce problème, pour un jeu indépendant gratuit, ça aurait pas été trop grave. Mais pour un jeu que t'as payé 10 boules, ça fait chier Et je pense que le pire... Ça reste l'intelligence artificielle des zombies. Là, il là, y a quand même un souci, je veux dire... Putain, attrape-moi Et quand tu prends une intelligence artificielle nul à chier, et que tu la combines avec une porte, ça donne ça Et juste, si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer ce qui se passe là, je suis complètement preneur. Bon, ben... Je vais me joindre à eux, hein. il y a un autre truc complètement con. Quand tu fais une grande map dans un jeu, c'est pas pour mettre des murs invisibles partout. Ça sert à quoi Parce que là, dans le niveau 3, il y a plein de bâtiments dans lesquels tu pourrais te balader, mais il y a des murs invisibles partout. Et dans le niveau 2, c'est cool d'essayer de faire des trucs jolis, stylés, mais c'est bien aussi de vérifier que ça bug pas avant de le mettre dans le jeu et de le vendre 10 euros. Et pourquoi quand je tire sur un mur, le mur saigne Pour ça aussi, je veux une explication. Enfin voilà, j'ai encore perdu 10 Je Pense que je fais un petit peu le tour de toute la grosse merde de ce jeu. Cette vidéo s'achève donc ici. Si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube et que t'as kiffé cette vidéo, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, si t'as kiffé la vidéo, pense à la partager avec tes potes. Allez, à la prochaine